Alors, je suis dans les ressources humaines de la Marine Nationale, je gère le quotidien euh, des marins, que ce soit sur un bateau, que ce soit dans les airs ou euh, sous la mer avec les sous-mariniers. Mon métier de ressources humaines se développe en trois parties, j'ai une partie administration du personnel, dans cette partie euh, je vais euh, être amené à m'occuper des mutations des marins, que ce soit en métropole, en outre-mer, sur les bateaux ou euh, à l'étranger dans, dans les ambassades. Euh, dans cette partie administration du personnel, nous avons aussi une partie avancement, c'est-à-dire que les marins avancent dans leur, euh, dans leur carrière. On a une partie euh, notation aussi, c'est-à-dire qu'on est évalué chaque année. Donc Du coup, euh, cette évolution euh, de notation va nous donner une évolution professionnelle. Et ensuite, la, le cursus administratif pur, donc, euh, à savoir euh, établissement des passeports, tout ce qui va être euh, gestion au quotidien, saisie d'un changement de situation familiale, une nouvelle adresse, un changement de téléphone, un nouveau mail, plus euh, une partie financière, là c'était la première partie, donc la deuxième partie financière, ça va être tout ce qui va être la paye, donc tout ce qui va être, euh, enfin la paye nous on dit la solde, donc tout ce qui va être euh, notre salaire, Ensuite, quand on part en mission, que ce soit dans les airs, sous l'eau ou sur la mer, on a des primes, donc nous gérons aussi les primes au quotidien, c'est-à-dire que dès qu'un bateau passe en zone 2 ou zone 1, ça a une incidence sur la solde du marin, et donc mon job aussi, c'est de calculer ces primes. Et bien sûr, comme chaque année, nous payons des impôts, donc on édite à chaque marin une feuille pour qu'il puisse vérifier l'exactitude de ces montants, sur les feuilles d'impôt. Et enfin, la dernière partie, donc la troisième partie de mon métier en quête administratif, c'est ce qu'on appelle euh, du secrétaire pur, de l'administration euh, de haute direction, donc ça veut dire que c'est ni plus ni moins qu'un secrétaire de direction, donc c'est gestion des plannings des autorités, c'est euh, la gestion du courrier, l'envoyer, le recevoir, euh, mise à jour des agendas, euh, préparation d'un déplacement avec euh, mise à jour des passeports, réservation des hôtels, réservation des avions, des billets de train, et bien sûr, éventuellement suivre les autorités s'ils si ont besoin d'un complément de, de communication. Donc, dans le domaine du tertiaire, j'ai commencé par une première année de BTS assistant de direction et ensuite j'ai été attiré par la marine parce que j'ai fait une préparation militaire marine entre temps donc qui m'a permis de découvrir si j'étais fait pour être militaire ou pour être marin donc cette préparation militaire euh, m'a plu de suite et euh, comme j'ai dû faire mon service national, du coup ben, grâce à cette préparation militaire j'ai pu intégrer euh, la Marine Nationale et ensuite m'engager en tant que sous-officier. La motivation c'est de, de, de se sentir utile pour son pays, de montrer aux personnes que ben, les militaires les marins sont, sont présents pour les défendre et ensuite ben, moi euh, ma satisfaction personnelle pour mon travail c'est euh, de gérer au mieux les marins, que les marins soient toujours satisfaits de notre de notre job, nous, en tant que ressources humaines, afin qu'on euh, puisse pérenniser une, une culture RH de haut niveau chez nous. Alors, au début, non, parce que j'avais pas eu l'expérience d'aller sur un bateau. Maintenant, je vais vous dire oui, parce que le fait d'avoir euh, navigué, faire une mission... Euh, sur un des, des navires de la marine, m'a ouvert les yeux en disant que ben, en fin de compte, le poste de ressources humaines peut être aussi bien transposable à terre qu'en mer. Et en mer, on a exactement les mêmes outils informatiques, les mêmes outils SIRH, sauf qu'on gère une population un peu plus petite, mais une population que l'on connaît par cœur, parce que ce sont nos collègues sur les bateaux. Alors, il peut postuler pour la partie euh, officier, donc euh, à savoir euh, ce qu'on appelle chez nous les OEC, donc les officiers sous contrat. Donc il va rentrer en tant qu'enseigne de vaisseau, aspirant au début, puis rapidement enseigne de vaisseau, et ensuite euh, évoluer euh, jusqu'à un grade euh, capi de lieutenant de vaisseau, donc à savoir capitaine, ou commandant capitaine de corvette, suivant euh, l'orientation professionnelle qu'il va donner après son premier contrat. Il y a des possibilités, il faudra regarder sur le stage... Euh, le, pardon, le site internet Armée Nation, le stage, il y a des stages qu'on propose. À, nous, à Lyon, non, mais dans d'autres unités, oui, il y a possibilité, tout à fait. Il faut qu'ils profitent au maximum de leur scolarité, qu'ils aient leur diplôme jusqu'à la fin, car que ce soit dans les armées ou dans le monde du privé, ils ont tout à fait leur place. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un bac plus 5, un bac moins 5, avec un bac, tout le monde a sa place dans le marché de l'emploi. Nous, dans les armées, euh, on est un peu comme le McDonald's, venez comme vous êtes et on vous forme. Donc n'ayez pas peur, nous, on va vous former, on va vous apprendre à être marin. Donc c'est pour ça que la première expérience, peut-être dans la marine, peut-être très bien pour un CV, mais cette première expérience peut découler sur une carrière longue. Merci à vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au CERFA de Lyon.